Bonjour, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que vous êtes proche d'une personne trans. Cette vidéo va aussi faire des connexions avec beaucoup de mes vidéos précédentes, mais aussi avec des liens vers des études scientifiques notamment. Donc je vous mettrai des liens dans la description et au fur et à mesure dans les i. C'est y part Être trans, ce n'est pas soignable. Il existe des thérapies afin de soigner ça, mais 1, ça ne marche pas, 2, ce sont des thérapies de conversion, et si vous n'êtes pas convaincu, je traite de ce sujet pendant plus d'une heure avec une amie qui est passée par cette case-là, juste ici. Ce n'est pas de votre faute si votre proche est trans, ce n'est pas celle de son éducation, ou de son entourage non plus, et pour être honnête, vous n'aurez très probablement jamais la réponse à la question pourquoi. Ce n'est pas une question facile à lâcher, que ce soit pour vous, pour votre proche, ou même pour moi, et pourtant c'est là, et il va falloir faire avec, mais j'en parle plus en détail, plus loin. Être trans, ce n'est pas un choix non plus. Faire son coming out en éteint, transitionner en éteint, mais l'être, non on peut se le cacher à soi-même, on peut le cacher aux autres, on peut le cacher à la société, et peut-être espérez-vous que ce soit le choix que votre proche ait fait. Mais ce choix a un prix, et il est souvent beaucoup plus coûteux qu'on ne le pense. Être trans, ce n'est pas contre vous, le choix de vous le révéler non plus d'ailleurs. Peut-être que ce coming out est arrivé lors d'un moment d'émotion intense et vous a semblé bien pratique pour défendre un argument, mais plus généralement celui-ci survient après une longue réflexion, après avoir pesé le pour et le contre, et finalement après avoir décidé que vous étiez des parties importantes de sa vie qui méritaient de savoir et de partager cette vérité avec lui. Être trans, ce n'est pas la fin d'un individu et le début d'un autre. Nos sociétés sont très très fixées et attachées au genre comme élément majeur de la constitution d'un individu. Ce qui provoque généralement des émotions très fortes lors d'un coming-out trans. Mais cela n'est qu'une portion de ce qui fait notre identité. Faire son deuil d'une personne qu'on aurait connue précédemment n'a donc pas de sens. En plus d'être incroyablement blessante pour la personne concernée qui est bel et bien vivante. C'est toujours la même personne avec le même passé. Même s'il n'est pas impossible que vous revoyiez de votre côté ou ensemble des éléments de ce passé avec une vision différente désormais. Ça remet pas tout en question et ça remet probablement absolument pas votre relation en question si on exclut l'adoption d'un vocabulaire et d'une grammaire légèrement différentes. Vous avez peut-être l'impression que cette nouvelle arrive de nulle part, que cela ressemble à une décision prise sur un coup de tête, peut-être vous dites-vous qu'elle ressemblait à une personne épanouie dans son genre, qu'il n'y avait pas de signe avant-coureurs pouvant faire penser qu'elle était malheureuse ou pas de son genre à signer. Ça va probablement très vite pour vous, mais dans la très grande majorité des cas, c'est pas la même limonade pour votre proche. Le processus de se dire trans est généralement long, ponctué de retours en arrière, de doutes, et de remises en question. Et il y a parfois des signes, mais parfois pas, et ce sont rarement des signes que l'on cherche chez ses proches, et ils prennent pas toujours la forme que l'on s'attendrait à ce qu'ils prennent de toute façon. Tout comme le genre ne fait pas toute la personnalité d'un individu, et loin de là, être trans non plus. Alors, on va pas se mentir, ça modifie assez profondément notre rapport aux autres, vu la transphobie omniprésente dans notre société, on y revient plus loin et selon toute probabilité, la transition ou le désir de transition de votre proche est relativement récent si elle vient de vous faire son coming out, ce qui veut dire qu'elle va devoir se confronter à toutes sortes de choses auxquelles elle ne s'est jamais confrontée, et ça va prendre une place probablement assez centrale au début. Mais au début seulement. À mesure que la nouveauté des expériences s'amenuise, la nécessité de traiter ces expériences s'amenuisera mécaniquement. Bon, la transphobie et son lot de trucs nuls s'amenuidera probablement beaucoup plus lentement, en revanche. Vous pensez peut-être que votre proche pourrait se contenter d'être un garçon féminin ou une fille masculine. On va faire simple, le choix ne se pose pas. Les deux n'ont rien à voir et n'empruntent que peu de sentiers en commun dans le cheminement qui y amène. Être trans n'est pas une question d'adopter une certaine esthétique ou certains centres d'intérêt, ni de transgresser la norme. Être trans n'est pas une erreur non plus. Certains groupes transphobes sensationnalistes font une montagne d'un phénomène excessivement minoritaire, ce qu'on appelle communément les détransitions. Les études sérieuses constatent en revanche un taux de détransition inférieur à 2%, et sur ces 2%, plus de 90% sont dus à la transphobie de la société, et non pas à la réalisation qu'il s'agissait en fait d'une erreur, soit à un taux d'erreur de moins de 2 pour 1000. Il est assez courant de se dire « oui, mais si mon proche fait partie de ces deux personnes pour 1000, je vais être honnête, c'est un risque ». Un risque cependant bien moins grand que de douter de sa parole et de la remettre en question. L'acceptation des proches est en effet déterminante pour réduire le taux de suicide des personnes trans. Désolé de vous mettre la pression, mais oui, votre acceptation de votre proche est littéralement une question de vie ou de mort. Désolé pas des déso. Être trans, ce n'est pas non plus une phase. Oui, le genre peut être une phase, et les mêmes souvent pour les personnes trans, surtout au début. Beaucoup peuvent fluctuer entre plusieurs genres non-binaires et des genres plus binaires. La transidentité en elle-même, en revanche, n'est une phase que dans de très rares cas, et quasiment jamais, De pour 1000 lorsqu'une transition médicale y est associée. On va y revenir là-dessus aussi. Et du coup j'ai lâché le mot, mais oui, les personnes non-binaires existent, et non, c'est pas des personnes paumées en quête d'attention. Enfin, elles peuvent l'être, mais ça a zéro lien avec la non binarité. Ceci étant dit, avoir des phases dans son genre, c'est OK. Ça peut être un peu perturbant pour l'entourage, certes, mais c'est sain de ne pas s'enfermer, de s'autoriser à pleinement ressentir qui on est. Les autres humains changent, les genres et les sexualités peuvent changer également, avec le temps, les expériences et le rapport à la société, sans pour autant être des choix. Dans le même genre d'idée, expérimenter, c'est OK. Peut-être avez-vous été confronté à un coming out très tôt dans la réflexion de votre proche, et celui-ci expérimente encore, ne sait pas très bien comment elle se sent ou a juste envie d'expérimenter des choses pour voir ce que ça fait. C'est notamment par ce genre d'expérimentation, par lesquelles les personnes trans passent toutes, qu'elles peuvent avoir une idée plus précise de si elles sont trans ou si en fait non, ce n'est pas le cas. Tout comme cela peut être le cas d'ailleurs avec la sexualité. Bref, expérimenter c'est sain, et si vous avez la chance d'avoir la confiance de votre proche sur ce sujet à ce moment de sa vie, je vous encourage très sincèrement à embrasser cette chance d'être à ses côtés alors qu'elle essaye de déterminer qui elle est. Ce genre d'expérimentation n'est d'ailleurs pas une expérience exclusive aux personnes trans, et peut-être avez-vous, vous aussi, expérimenté un moment ou un autre de votre vie. Être trans, ça n'a pas d'impact direct sur les personnes par qui on est attiré, romantiquement ou sexuellement. Indirectement, en revanche, cela peut a priori en avoir avec le temps, mais il n'y a pas de causalité directe ou observable rigoureusement. On ne transitionne pas non plus pour être hétéro aux yeux de la société et de toute façon ce serait un mauvais calcul si on se base sur les chiffres des violences LGBTphobes dans leur ensemble Transitionner médicalement, ce n'est pas dangereux c'est même plutôt l'inverse si votre proche en ressent le besoin Prendre des hormones, c'est globalement troquer les risques d'un cocktail biologique contre ceux d'un autre l'exemple le plus flagrant étant les risques cardiovasculaires ou de cancer qui s'intervertissent. les femmes transhormonées échangent par exemple leur risque de cancer de la prostate contre celui du sein et tout comme les hommes non trans ne sont pas des brutes agressives à cause de leurs hormones la testostérone ne rend pas violent, par exemple. Les hormones prises par les personnes trans sont des traitements hormonaux de substitution prescrits pour des personnes non trans à la base en déficit de ces hormones normalement créées par le corps. A l'inverse, certains antiandrogènes prescrits aux femmes trans sont en effet dangereux, mais non nécessaires dans la majeure partie des cas. Quelque chose qui n'est ni une hormone bioidentique ni dangereux, en revanche, ce sont les bloqueurs de puberté. Ils sont très peu utilisés en France, mais ils ont fait la preuve de leur efficacité et de leur non-dangerosité dans d'autres pays comme les USA, le Royaume-Uni ou plus proche de nous, la Belgique. OK, mais biologiquement, votre proche restera toujours de son genre assigné, non Bah non, c'est plus compliqué que ça. Le consensus scientifique des biologistes, qui n'ont pas arrêté leurs études en troisième, est que la différenciation sexuée binaire est une fable pratique pour décrire vaguement le réel. Mais dès qu'on y regarde de plus près, ça se casse la gueule. Et ça, c'est pour les animaux. Des humains prenant des hormones ou faisant des chirurgies, ça rend le concept de sexe biologique qui était déjà pas mal vague à la base carrément flou. En parlant de changement, qu'ils soient biologique ou pas, les personnes trans changent généralement leur expression de genre. Il y a des gens qui pensent que c'est monstrueux ou moche, déjà c'est pas le sujet, et ensuite c'est faux. Une autre croyance qui a la vie dure, c'est que les personnes trans sont stéréotypées, et dans le cas des femmes trans caricaturent la féminité. Ça arrive. Généralement ça dure pas, et quand ça dure, bah en fait il y a plein de femmes non trans qui sont hyper féminines, voire ont une vision très traditionnelle de la vision de la femme. Cela a moins à voir avec la transidentité qu'avec le vécu de femme, d'une manière générale. On peut être une bimbo et trans, mais c'est pas parce qu'on est une femme trans qu'on en devient une automatiquement. Bon, mais alors qui croire, au-delà de la personne qui vous parle là tout de suite maintenant, et qui est vachement maline Déjà pour faire simple, pas la psychanalyse, qui n'a, on le rappelle pas, le statut de science, contrairement à la sociologie, par exemple. Pas les gens qui pensent nous guérir ou nous exterminer, d'une manière générale. Les associations des personnes trans sont généralement des sources assez pertinentes, et le consensus scientifique est plutôt pas trop aux fraises sur les questions de transidentité. Et par consensus scientifique, je parle pas de guidelines édictées par des assauts de prise en charge autoproclamées expertes, comme Transsanté par exemple. C'est le moment que je choisis pour vous dire que c'est normal de s'inquiéter. Être trans en France en 2022, c'est pas ce que j'appellerais une bonne situation. Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. C'est mieux qu'à certains endroits, pire qu'à d'autres la France a certainement pas de leçons à donner en termes de lutte contre la transphobie et de soutien aux personnes trans. Et clairement, au moment où je tourne cette vidéo, l'offensive des transphobes contre nos droits prend une ampleur inquiétante. Mais de votre côté, que pouvez-vous faire Soyez aux côtés de votre proche. Célébrez ce coming out et ses victoires avec lui, Respectez qui elle est et ses choix. Être inquiet ou faire part de votre inquiétude ne l'aidera pas, au contraire. C'est compliqué, mais il paraît que les relations humaines le sont et que ça fait partie du jeu. Ensuite, il va falloir un minimum d'efforts de votre part que ce soit pour interagir avec elle lui ou pour en parler à la troisième personne. Refuser de genrer correctement une personne trans est une violence difficilement compréhensible pour les personnes non trans mais qui véhicule néanmoins un déni de l'identité de votre proche. Le message reçu est « ta vie est moins importante que mon confort ». Alors attention, c'est normal de se tromper au début et vous répandre en excuses à chaque fois fera plus de mal que de bien. Corrigez-vous simplement, sans témoigner de frustration, d'impatience ou d'irritation et tout se passera très bien. De même, si votre proche est d'accord, corriger les personnes de votre entourage qui se trompent, sans en faire des caisses, sera généralement fortement apprécié. D'une manière générale, accepter ou tolérer la transphobie de votre entourage ou des médias que vous consommez ne va plus être possible sans des conséquences directes sur la perception de votre proche de l'authenticité de votre affection à son égard. À ce propos, n'en faites pas quelque chose de personnel. Il ne s'agit pas de vous, mais de votre proche. C'est normal que ça fasse naître des réflexions inattendues, que vous posiez plein de questions, voire que vous remettiez en question des morceaux de votre propre vie, mais ce n'est pas à votre proche de résoudre ça, Il elle a a priori pas mal de choses à gérer de son côté. De même, sa transidentité n'est pas une expérience de pensée passionnante ou sujette à un débat philosophique sur la nature de l'homme et de la femme. Dans le même esprit, votre proche appréciera moyennement de se voir transférer tous les articles, livres, personnalités plus ou moins trans qui vous passent par la main. On attend de vous que vous vous documentiez de votre côté et que vous accueilliez de manière critique les informations que vous recevez, mais votre proche ne peut pas servir de bureau de validation des sources. Un conseil simple pour les sujets trans en 2022, si ça passe à la télé française, c'est que c'est probablement mauvais. D'une manière plus générale, si c'est une personne non trans qui a créé la source en question, vous pouvez partir du principe que ce sera selon toute probabilité au mieux grossier, au pire volontairement des informateurs. Je vais finir sur un dernier point. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous vous dites peut-être « C'est une jeune fille, elle a l'air bien raisonnable, mais les personnes plus ont l'air très violentes sur l'internet, et elles ont tout de même un comportement un peu sectaire. Cela me pose question. » Oui. De l'extérieur, c'est pas très engageant. Et souvent de l'intérieur, c'est pas fameux non plus. Mais c'est un peu tout ce qu'on a, et les attaques banalisées et répétées contre cette communauté ont créé une sorte de tissu numérique assez épidermique. Très clairement, en tant que communauté, nous devons faire mieux malgré la violence reçue. Arrêtez de mettre de la techno à tous les events, ça, ça, ça j'en peux plus. Mais les lignes bougent de ce côté, encore plus rapidement que l'offensive transphobe de ce que je crois percevoir. Donc il y a de l'espoir de ce côté-là. Ceci conclut cette vidéo. J'espère avoir répondu à la plupart de vos interrogations. Les sources en description vous permettront de creuser plus le sujet en profondeur. Si je n'ai pas apporté de réponse spécifique à une question que vous, vous posez, il est possible qu'une de mes vidéos y réponde déjà. Et sinon, vous avez le wiki trans. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et peut-être à très bientôt. Prenez soin de vous. Tipoui